Salouette d'Iskipouli Aujourd'hui nous allons travailler sur la troisième déclinaison Comme la deuxième, elle comprend des noms masculins, féminins et neutres Tous les noms qui ont un génitif en "-is", appartiennent à la troisième déclinaison On distingue deux sous-groupes Dans le premier, on place les noms qui ont le même nombre de syllabes au nominatif et au génitif singulier on les appelle les parisyllabiques. Par exemple, kiwis au nominatif et kiwis au génitif singulier comportent le même nombre de syllabes. Kiwis est donc un parisyllabique. Commençons par les noms masculins et féminins qui se déclinent exactement de la même façon. On observe en noir le radical. Et en rouge la terminaison. Le radical, pour rappel, se trouve en prenant le génitif singulier « kiwis » et en lui retranchant la terminaison « is ». Au pluriel « kiwes, kiwes, kiwes, kiwium, kiwibus, kiwibus ». Voyons ensuite le deuxième sous-groupe. On y met les noms qui n'ont pas le même nombre de syllabes au nominatif et au génitif singulier on les appelle les imparisyllabiques. Ici, rex au nominatif fait une syllabe, tandis que regis en comporte deux. Rex-regis est donc un imparisyllabique. Avant de décliner ce type de nom, il convient de faire extrêmement attention à trouver le radical de ce nom. Et précisément, le radical, comme nous l'avons vu précédemment, c'est REGIS-IS, moins c'est-à-dire REG. Mais nous allons voir que, au singulier, je l'ai mis en vert, nous avons une forme un peu particulière dans laquelle on ne reconnaît pas le radical en entier. Cette forme est donnée par le dictionnaire ou le lexique. Il convient donc de la répéter deux fois pour le nominatif évocatif REX-REX. Ensuite, on va prendre le radical du nom REG et on va y ajouter les terminaisons que nous avons vues précédemment. Au pluriel, ça suit l'ordre normal, la seule différence est au génitif pluriel qui est en REGUM et non pas regium C'est le cas de tous les mots imparisyllabiques. Observons maintenant les noms neutres. De la même manière, il existe des noms neutres qui sont parisyllabiques, c'est le cas ici de marée maris deux syllabes à chaque fois. C'est donc un parisyllabique. Comme pour les noms neutres de la deuxième déclinaison, nous remarquons que le nominatif vocatif et accusatif sont identiques. Attention au i pour les parisyllabiques, contrairement au e qu'on avait vu précédemment. Au pluriel, nous avons à nouveau le nominatif vocatif accusatif qui sont identiques. Et le génitif pluriel étant ium pour les parisyllabiques. Enfin, il existe des noms neutres qui sont imparisyllabiques. C'est le cas de corpus corporis neutre. Ici, il va falloir faire très attention à trouver le radical, puisque c'est un imparisyllabique. Le radical, c'est corporis moins is, c'est-à-dire corpore. Au singulier, nous avons, comme précédemment pour les imparisyllabiques masculins ou féminins, nous avons une forme un peu particulière que j'ai mise en vert et qui ne contient pas le radical proprement dit. Nous répétons donc corpus, corpus, corpus tel qu'il nous est donné dans le manuel ou dans le dictionnaire, puis nous prenons le radical auquel nous ajoutons les terminaisons habituelles. C'est la même chose au pluriel, corpora, corpora, corpora, corporum, corporibus, corporibus, qui sont les terminaisons habituelles pour les imparis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à bien comprendre la troisième déclinaison.